Hommage à ma génération, hommage avant de foutre en l'air. La rage avec les tripes se régénère, le monde est sombre. Regarde ce qui se passe, encaisse les coups, les traces indélébiles. J'ai venu le bandit qui suive le chemin des aînés. Quoi, c'était déjà mal barré les années 90 ça aujourd'hui. C'est toujours la même, ce qui me donne le sourire, les oraux, l'horreur sur mon tableau. Et c'est la beauté du monde qui s'efface, ça dépasse la raison, la résine se vend. Sans faire d'illusions, fut en avant, je suis pas différent, je stream pour un salaire de misère. Et je veux le meilleur pour ma famille, comment ne pas faire encore un remake du Joker. Je suis prêt pour enterrer cette vie de poète, j'écris un manifeste. Un zeste d'amertume, le test et suicidaire. Le geste résume ma pensée de carrière bloquée dans une impasse. Je rêve de faire volte-face à la misère, aucune réponse. Que des questions qui frappent comme le tonnerre et je perds pied. Quand le message est corrompu, toute mon existence qui va assis dans les flammes. J'ai Quand la lumière s'efface dans ce monde de glace, où chaque seconde qui passe, je couche à terre à la poisse, comme un coup de chlass, comme un coup de chlass. Quand la lumière s'efface dans ce monde de glace, où chaque seconde qui passe, je couche à terre à la poisse, comme un coup de chlass, comme un coup de chlass, volte face. Ma plume dévie. Les Hémorragiques sont les trajets de vie, plein de tragédies Les mots agissent comme des aspégiques Face à nos HP de vigne qui tient les rênes des jeans, Des sorcières qui se font passer pour des rênes Nos cauchemars chaque soir suscitent. méfie toi de ce que la rue suscite Car dur sont les brancards qui bordent les chemins de la réussite Je répudie leur république depuis que j'étudie leur politique de merde L'art est un domaine devenu squelettique Tenu par des types qui n'ont plus d'éthique plus plume lévite depuis que j'évite leur système médiatique La preuve que leur cœur est resté vide, Le vide de vivre cette société des marches où crèvent nos bics crash, Une vérité, un théorème Qui préserve l'intégrité de nos rêves Dans ce système où le sang va finir par couler sur les vitres Trop de pourcentage à la naissance On est pourtant sages Ils transforment nos vies en chiffres Ça me fout la rage Car on nous étiquette comme des disquettes Pour nous foutre en cage Volte face Quand la lumière s'efface Dans ce monde de glace Où chaque seconde qui passe Je couche la terre à la poisse Comme un coup de schlaste Volte face, quand la lumière s'efface Dans ce monde de glace où chaque seconde qui passe je couche à terre la poisse comme un coup de schlasse Comme un coup de schlasse, volte face J'en ai marre de croiser le fer contre mes frères Il s'avère que je protège mes arrières Devant les envoyés de Lucifer, mon style prolifère Et ça fait des jaloux que ceux qui m'écoutent comprennent Que je suis honnête toujours au rendez-vous Quand il s'agit de faire des affaires Au niveau musical, je reste debout devant l'adversité Je mets de l'agressivité dans mes propos J'ai tant souffert, Prémédit était ma destinée je me suis résigné à faire confiance à mon instinct je déchaîne ma haine se transformant en rage j'ai pris de l'âge et n'ayant plus le temps de faire du bavardage inutile je reste tranquille accomplissant mon devoir de MC lègue un message pour les cerveaux non abruti l'outil que j'utilise est un moyen d'expression vocale je le fais au calme en essayant d'avoir le pouvoir total dans ce monde de glace quand la lumière s'efface malgré les secondes qui passent nous restons tenaces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 Je prie mes j'aime Mary My Tech pour que ça blesse. Très sans cesse, génération de faiblesse On voudrait tous être libres, heureux d'heureuses phase Lâcher mes tâches, impossible, big, déverse que des vagues d'amertume. Stream, cherche un sens dans ce couloir obscur qu'est la vie. Mais une voie d'essence interdit. J'interviens et interview les internes du check La plupart ont le boulet sur l'esprit et sont devenus full leg Le style des parcs des 90s ou mes converse, regarde ce converse, illicites illicite, tout comme le chemin de tarpente, pensant qu'il mène à la réussite Faire volte face banni dans le vocabulaire J'augmente les volte face à l'ennemi vite que la jugulaire <rire> Fais l'idée de l'ombre Un restore GGG